Nouvelle vidéo. Et je suis avec mon petit frère. Tu te présentes Je m'appelle Francis. J'ai 20. Euh, dimanche c'est mon anniversaire, mais on va faire le samedi. Voilà quoi. T'es content Ouais. ouais. T'es content que tes copains aient une fête à ton anniversaire Hi. Bon gosse. <rire> Donc aujourd'hui on va faire une vidéo qui s'appelle Qui est le plus Et c'est ma maman derrière la caméra qui va nous poser des questions. Et quand on pense que c'est l'un de nous, ah bah on met la tête dans la farine. On met le de la farine. Et donc, voilà, donc, bon, vas-y, on commence. Qui mange le plus <rire> Allez, mets bien ta tête. Voilà. Nidala la soie. <rire> vas-y, Nidala <rire> la sac. Ok. Qui aime le plus ranger Non. Non, c'est pas... pas vrai. C'est toi qui range le plus. C'est pas moi. Qui est le plus agressive Toi aussi à l'école, Si Qui est le plus timide Allez, mets bien dans ta tête, non C'est toi le plus timide. Ben... Qui fait le plus de sport C'est toi C'est toi C'est toi, toi Tu fais du foot Tu fais du foot Tu fais du foot Tu fais du foot Tu fais du foot Mais pour fouille fils Qui... Qui met le plus Qui ment le plus Qui ment le plus Mais je <rire> vois qui est le plus gentil enfin, On est tous les deux gentils, vas-y. On est tous les deux fou, mais faut faire deux fois Qui est le plus fou Qui est le plus fou Les oui, deux. Qui Les deux. Qui est le plus Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. tous Les deux. Non. Tous les deux. Tous non, les deux. Les deux. Les C'est toi C'est toi C'est toi. <rire> Qui passe le plus de temps sur la douche Mais <rire> qui, qui, qui de nous de joue à Fortnite oh, que... Qui de nous deux est le plus flémant? Flemard. C'est toi mon coco. allez Oh le pauvre Le pauvre mais tu dois fermer la bouche, t'as qu'à sur les nez, sur, sur les dents. Qui de nous deux se couche le plus tard? <rire> tous, les <deux. rire> tous les deux. Tous les deux, un, deux, trois. <rire> Qui de nous deux aime rester en pyjama? Oui. Qui de nous deux mange le plus sain? Toi, toi tu fais des choses. Ça, hein? ça, tu manges des légumes, les, légumes. les boissons. Ah. Quoi, quoi? Le brocoli c'est des légumes. À ah quoi? Moi je mange pas de brocoli. Hein. Qui est le plus drôle? Qui est le... Tous les deux on est drôles. Mmh, mmh, mmh. Mais drôle, on est drôles, on <rire> est drôles. Ferme la bouche, veuille. Ah oh, mon Dieu. <rire> Vas-y. Qui de nous deux mange le plus en cachette? c'est Ah tu le Non toi Ça, ah, oh. <rire> ça c'est toi ça ça c'est toi ça Qui allez. est le plus pour eux? peureux peureux -oh, oh. C'est toi ça, ça c'est toi ça tu dis oui oui puis qu'on est sur place ou je Un jour je vais avoir le Qui est le plus énervant euh, Allez allez <rire> <Voilà>. <rire> Qui qui râle le plus râle, râle. Qui râle le plus C'est toi hein? Nous, tous les deux. <coughs> ok, tous les deux. Oh mon Dieu. <coughs> Qui sont les plus mauvais de pieds <coughs> C'est Toi. Qui, dort oui. Qui dort le plus Qui dort le plus Moi Tiens voilà Qui de nous deux passe le plus de temps sur les réseaux sociaux Tous les deux Tous les deux TikTok, Instagram, tu connais hein. <rire> Qui de, de, de nous deux est le plus chatouilleux <coughs> Tous les deux De chatouilleux hein Arrête ah, de faire semblant ici qui de nous deux regarde le plus de vidéos sur Youtube Mon pote Mon pote oh, Mon, mon gars Allez-tu Qui aime le plus chanter mmh. Le, le rappeur. rappeur Qui est de nous deux et le plus mauvais perdant okay, Non, tous les deux, tous les deux. Ah, ah, ah. quand tu perds un Fortnite, t'as cassé ta Nintendo, hein Quoi? T'as cassé! T'as cassé! T'as cassé! T'as cassé, cassé! Allez, 1, 2, 3. Oh mon dieu! Qui pète le plus? AAAAAAAH! T'es déjà arrivé! T'es toi! Non, C'est lui! Qui a pété haut? Qui a pété haut? C'est qui qui pète le plus? C'est toi? Non, c'est toi! Pourquoi t'assumes pas? Oh. Allez, allez! Tête dans la famille! Ça veut dire quoi ça <rire> Toi, tu... qui, qui, qui de nous deux a le plus peur du noir mmh. mmh, mmh, mmh. camarade Moi, si... j'ai pas, j'ai pas peur. Si si. Moi, j'ai pas peur. Si t'as peur, t'as peur. <rire> qui aime le plus d'arranger l'autre C'est toi. Attends, attends. Ah, nous deux, nous deux. <coughs> ok, nous deux. Et maintenant, vous, nettoyez tout ça. Ah, c'est fini? Oui, c'est fini. Nettoie tout ça. Ah oui, hein? Ah oui, il faut tout nettoyer, hein? Euh, c'est fini. C'était chouette, hein? Ouais. T'as aimé? Mmh. Attention avec mes chaises. Ça m'a coûté très cher. <rire> attends, reste comme ça. Non! Ok, on va faire... Bon, attends, je dois faire euh, la fin. Bon, euh, c'est une petite vidéo, mais j'espère que ça vous a plu, que vous avez un peu rigolé, tout, etc. Mais mon corps, qu'est-ce que tu fais mmh. Que vous avez bien un peu rigolé, tout ça, tout ça. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo. Et surtout de partager. Je pense que t'as oublié un truc là. C'est quoi La ben, suivre sur Instagram, bien sûr, c'est gratuit. Voilà, faut venir, faut me suivre sur Instagram.